c'est trop hey, hey, mon fils, tu pas là. T'as ouais. sorti la nuit, t'as juste la nuit, Non, mais c'est rien. aujourd'hui là. Aujourd'hui là, c'est aujourd'hui. Non, ouais. mais c'est aujourd'hui à c'est Il faut laisser. Aujourd'hui là, l'homme qui a joué ici, là, il lui fait mauvais, est mauvais. Il mal gâté, Pas de défaut, mais c'est un peu. rien Attends, attends, attends. Il y a un kawakani, Tout à l'heure, on va faire Oh monsieur, yes, ça. Ayé, l'éloïe va s'y aller. Ayé, tu ça, Il y a rien Il le Il Il Il God, I'm not sure if you're a little bit of a way. Food is on the bush. Tell me. Tell Je suis pas tout pas c'est Il est Moi, il ne connaît pas tout, mais c'est les mots qui les gens, vont se jouer du d'une manière. Moi, est le mort, lui, les Les c'est Il connaît ah, Il est Il Il connaît Il hein? ça. Il y a, Il Il Il Il Il Il Il eh M'aiment bien là Toi, toi, d'agrab bien, une fois. Hein comment Non, va? Le Qui ce Qui ce là Qui Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que c'est quest ce quest ce quest ce Heeeh Yo Quoi C'est Gatien C'est quoi mon Qu maman Quel maman Mon bijou là hein? Qu Quel hein? bijou là C'est pas mon bijou, mon oué Il voit pas Qu Quel oué Il est pissé, il voit pas, il est pas pissé Oh Mais faut aller faut là-bas faut... faut regarder ça qui est pas ici là Faut, non, faut regarder Non, non, il y comédier, il voit pas il est mon Y a quelqu'un là-bas Faut regarder Faut-il voir mon oué, il voit pas C'est pas là eh? Attends c'est pas tout ça Comment... Comment eh? pas Ah c'est une pas dit. on est mort Moi il a dit qu'il Il a dit était Non c'est pas ça C'est là. Ouais, fais du chieu, fais du féticheur voilà c'est lui c'est lui mon petit oh. allez là, allez allez d'accord allez allez là allez allez allez Allons là-bas Pardon Pardon, Pardon. Pardon. Pardon. Oh, c'est Hey, bon, bon, en fait c'est pas vous qui m'avez agressé de suite vous avez tout ce mot, vous voulez quoi Pardon, pardon. Il n'y a plus rien ah ce moi. Pardon. Pour faut pardon. Faut Bon, elle le fait. Oui, Non. Non, c'est pas moi..! Non, c'est pas moi..! mot. Je me fouillé. Je me fouiller. fouillé. Je me suis fouillé. Je c'est pour toi. Je me suis fouillé. Oui. Mais... Oui, oui, un... hum. Je me suis fouillé. Je me Je n'ai rien fait. Moi, Je ne connais rien même. C'est lui qui m'a dit non, on va t'agresser. même. C'est lui qui m'a dit non en cas fouillé. Tu il faut, faut ramener pour moi, il faut laisser ça comme ça. Il n'est pas bon, Il n'est pas bon même. Pardon, hein D'accord. Pardon. Oui, mais... Je vais te voir. Je vais te Et puis, quand vous voyez lui, il m'a agressé, ma tante, mais c'est vrai n'a pas vu parler. Il m'a cherché lui-même. Il n'est même pas bon, mais... pas bon. Il avait quatre fois prison. Il a violé sa paix. C'est lui qui que tu Il a dit que pour connaître toi pour me Moi, assis dans mon coin, il ne veux pas connaître toi. C'est est va prendre. C'est moi, suis assis, c'était moi, je jamais te toucher. Moi, je ne pas te donner. Tu as vu, il est parti, Mais lui, il est parti, sincèrement. Il faut Il faut garder pour lui. Il faut garder. Il D'accord. D'accord. Bon, mes enfants, vous avez parlé et vous avez compris. Mais les gens sont fâchés contre vous. Vous avez chacun deux sacrifices à faire. Pour toi, ça sera un poulet vert. Hey. Puis un œuf, ah. Un chien. Là. Poulet vert comment Ça n'est ça ou ça. Comment tu m'as tué. Pour toi, ça sera des ongles, des caïmans. Avec une fille vierge de 22 ans qui habite à Yopougon et soit à Bobo. Yes yes yes mais attends-moi là, là, essayez à il y en a encore. c'est moi. C'est moi. I <laughs> <laughs>